Salutations, aussi, David, bienvenue pour ce nouveau Quick Tip, donc vos vidéos de 2 minutes pour vous aider à développer votre entreprise et votre vie. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une petite astuce pour obtenir des mentions médias. Euh, alors, les mentions médias, voilà, ça fait classe, ça fait cool d'avoir ça sur son site internet parce que bah, ça augmente tout de suite la crédibilité. Si vous êtes une nouvelle entreprise ou une petite entreprise, une start-up pas trop connue, et bah, le fait d'avoir des mentions médias sur son site internet, ça crée tout de suite cet élément de confiance si important à la conversion. Euh, voilà, si une personne tombe sur votre site internet et qu'elle ne le connaît pas, mais si elle voit euh, vu dans Le Monde, vu dans euh, Le Figaro, etc., voilà, je sais pas, n'importe quel type de média important, elle va se dire, ben voilà, ça peut être quelque chose de sérieux, ça peut résoudre mon problème. Donc je vais m'inscrire, je vais faire un achat, je vais essayer, etc. Alors, euh, pour faire ça, la solution classique, bah, c'est simplement d'envoyer des communiqués de presse et d'espérer que ces communiqués soient vus par des journalistes et d'obtenir de, des articles dans euh, ce genre de médias. La deuxième solution, c'est une petite astuce pas trop connue, mais c'est d'être présent sur le média de n'importe quelle façon. Donc, ce n'est pas forcément obligé d'être un article de journaliste, mais ça peut être une petite annonce que vous achetez ou alors ça peut être un article de blog, ça peut être un commentaire, etc. L'important c'est que vous soyez présent sur le média en question, donc soit sur le média papier comme Le Monde, soit sur le média, soit sur internet, soit sur le site internet. Et même si vous êtes présent sur un sous-domaine de ce fameux média, ben, vous avez le droit de le mentionner comme vu dans tel média puisque vous êtes présent sur le média en question, vous êtes présent sur la marque en question. Donc voilà pour le quick tip d'aujourd'hui qui peut vous aider à obtenir des mentions médias très très facilement, franchement c'est une petite astuce toute bête, alors c'est toujours mieux d'avoir les articles parce que vous pouvez ensuite vous référer aux articles quand vous mentionnez les mentions, euh, vous pouvez euh, mettre les articles en question, ça apporte davantage de crédibilité mais euh, concrètement vous pouvez aussi euh, pour débuter si vous n'avez pas encore le budget pour des communiqués de presse ou alors si vous n'avez pas encore euh, utilisé des communiqués de presse pour vous annoncer. Et eh bien tout ça, vous pouvez tout simplement acheter des petites annonces ou alors être présent sur un blog, obtenir un article euh, d'une personne qui possède un sous-domaine, etc. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à très vite pour un prochain clip.